Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour avoir un giga gratuit avec MTN. Bon, tout d'abord, il vous faut avoir l'application MyMTN. Bon, je vais vous la montrer. L'application est disponible sur Play Store. Tout d'abord, il faut installer cette application. Bon, comme vous voyez, je l'ai téléchargé jusqu'à l'installer. Bon, je vais l'ouvrir. Autoriser. Yes. Bon, ensuite ici, vous devez juste choisir de quel pays vous êtes originaire. Bon, comme moi je suis du Cameroun, je vais mettre là. Cameroun. Ensuite, on va cliquer juste sur mon commentaire MTN. Mm -hmm. Et surtout, cela n'est possible que si vous n'avez pas encore fait cette opération-ci. Ce n'est qu'une seule fois. Vous voyez, quand vous l'avez fait, voici la page d'information à donner pour créer son compte. Tout d'abord, entrez le prénom moi je vais mettre et euh, euh, comme prénom je vais mettre euh, et, euh, mon. oui ah. et comme nom je vais mettre et euh, pas et mot de passe là je peux inventer un faux truc je sais pas quoi ah. bon là ça à vous de mettre votre mot de passe hein. votre mot de passe que vous voyez moi je vais mettre euh, euh, euh, euh, euh. Euh, oui, je crois c'est mieux. Et surtout, votre mot de passe doit contenir des chiffres et des lettres. Et là, on m'envoie un mot de passe défini avec succès. OK. Compte créé. Et dès le compte créé, dès le compte créé, on se connecte à ce nouveau compte qu'on vient de créer. Toujours en cliquant sur mon compte MTM. à mon compte et là on a juste entré le mot de passe qu'on a tout à l'heure oui et on se connecte et je crois que là on a un nouveau message un nouveau message oui on a vos messages bien tiens qui nous dit félicitations vous avez reçu un giga valable vous avez reçu un giga valable 24 heures votre compte MyMTN a bien été activé merci d'utiliser MyMTN. voilà ça c'est juste ce qu'il y avait à faire pour avoir ces 1 giga bon c'est bien vous nous avons créé ce compte là bon c'est vrai que vous allez voir l'utilité de ce compte que dans le fait que vous pouvez avoir un giga gratuit, mais ce compte est bien aussi est très bien aussi important, comme par exemple euh, quand vous voulez ajouter des numéros préférés, des numéros magiques, regardez les historiques de votre compte, voir l'aperçu, mon plan tarifaire, et recommandations. Bon, c'est très un compte très très important. C'est très bien. Surtout que ici on a des paramètres dont on peut avoir besoin lors de l'utilisation d'une certien. Bon, cette vidéo est terminée et je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de, de, de vous abonner à la chaîne, être pas, être pas, bien, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et surtout cliquer la cloche de notification. Mm -hmm. et en plus de cela vous pouvez partager la vidéo c'est très bien parce que nous sommes tous ensemble pour avoir du bonheur donc merci et à, à la prochaine